Zombie Apocalypse. Vous retournez voir le nain. Parle. Le passeur m'a réglé pour les plantes. C'est pas trop tôt. Voici votre part. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Pareillement, Yaren. Parle. Vous êtes responsable de la coupe des arbres Non, on fait peur au pivert. Bien sûr qu'on s'en occupe, on est des bûcherons. Vous travaillez pour votre compte on est indépendant, mais on a des commandes de marchands comme Le Varden. C'est des semaines de boulot et un bon petit pécule. Ça ne vous effraie pas de travailler dans une contrée pareille Les gars, il leur faut de l'or, alors ils prennent le risque. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ces arbres ont une valeur particulière C'est ce qui reste de la forêt primaire. Des essences rares, ça donnera des parquets exceptionnels. Comment ça se passe avec les gens d'ici C'est qu'une bande de tarés. Les briquetiers, ils font que parler de leur bandieuserie, Et puis il y a ceux sous l'eau et les druides qui n'aiment pas qu'on abatte des arbres. Vous êtes responsable de la coupe des arbres Non, on fait peur aux pivert. Bien sûr qu'on s'en occupe, on est des bûcherons. Hum, bon vent. Alors, au niveau des quêtes euh, celle là on peut pas ça ça visima euh, je dois trouver le cannibale qui vit dans une lune de les marques on peut pas pour le moment enfin perdu on peut pas havre de paix on va aller là Et mon titruit s'attacheront bientôt aux arbres. Et comme d'hab, vu que c'est un niveau, je pense, trop haut, l'arrache. Comme un lâche. ils sont extrêmement durs. Allez avance, avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance On va définir les quintes hein, à parce que... sont même pas loupin Je demande sur la digue où le bordel, le marchand me confiera une mission. Je pense qu'il faut qu'on passe de l'autre côté. Hein. Je pense. Je de toute façon, on a les quêtes de Visima à faire. Ouais hein Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide Cité. on reviendra à les marais un petit peu plus tard on va essayer de finir les quêtes de visima parce que là on est un petit peu coincé on a beaucoup beaucoup beaucoup de quêtes à rendre à visima je pense qu'il y a des quêtes qui vont nous donner les ornements qui manquent pour les marées mais j'en suis pas certaine ça se corse hein. sérieux ça se corse Ok. Il voilà, fallait que je revienne ici. Ça m'a remboursé le voyage. <coughs> Pardon, excusez-moi. <coughs> oui, il serait où ce se C'est dur, là, maîtrisse d'art. bar. J'ai plus de place, je suis vraiment fou, là. Hein. Ah, la friture de perche Un mets de premier, le premier choix, choix. Mmh. Moi, j'aime bien le brochet. Allez pas m'effrayer le, le poisson, poisson. C'est vous qui n'arrêtez pas de parler. Ils sont habitués à moi. Et puis, vous, vous parlez de brochet Bonne chance. Peut-être que la nuit, il n'y est pas. Le marchand doit être par là, alors à mon avis... La plage... Euh... Ben oui, mais il n'y est pas On va dormir jusqu'au lendemain, fin le matin. Pas de nuit, hein je pense pas pour aller au marais, non, au, au non, mais je veux pas l'omar et j'en viens. Le marchand, ça le problème, c'est a des quêtes Mieux qui sont la si nuit, ça, même pas tous problème. des voleurs. Le marchand, il y en a qui sont de nuit, hein, qui sont de jour, c'est assez le compliqué. Hein. A conseillé de revendre des parts dans la société de transport, non, c'est pas du. Je me cherche... J'ai besoin de repos. Mieux vaut avoir l'œil sur ces rédaniens. Tous des voleurs. Intéressant. J'ai besoin de repos. Au, Au final, on ne peut, peut jamais, jamais se fier à personne. De clan. Encore vous Ils vous, vous ont laissé ça. entrer – Vous êtes le Varden ?– C'est moi. – Discutons un peu. – Ouais Il paraît que des créatures menacent le transport de marchandises. Oui. Mais ce n'est pas une question en l'air, j'imagine. J'espère trouver quelqu'un qui paiera pour leur élimination. Ça peut m'intéresser. L'embarcadère des marais est vital pour moi. Ces créatures me font subir de lourdes pertes. À quoi ressemblent ces bêtes Ce sont des noyeurs. Ils sortent la nuit, détruisent les marchandises et tuent mes hommes. 400 orains à qui m'en débarrassent. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je sais. Discutons un peu. Ouais Alors, qu'est-ce qu'ils vendraient du silex, vin rosé, marguerite, tulipe, alcool, ambre, orchidée, saphir, rubis, anneau d'argent, collier en argent. D'ailleurs un objet par là qui. Euh Collier d'argent et d'ambre. Collier en or. Qu'est-ce qu'on a en quête euh, qui était avec ce marchand-là J'ai tué tous les monstres. Il est temps de retourner voir le Varden pour toucher ma récompense. Je le trouverai sur la digue. Il est temps de retourner voir le Varden pour toucher ma récompense. Je le trouverai sur la digue. Mais alors tu me donnes la... Donne ma récompense Ouais Comment vont les affaires Vous croyez que je vends des navets Vous ne connaissez rien au monde des affaires. Hum, mmh, je vois. Vous confondriez des étoiles reflétées dans une mare et une nuit étoilée. J'attends des nouvelles importantes. Discutons un peu. Ouais Il n'y a plus rien, rien à, rien à, de à de craindre à l'embarcadère. Je, Je savais que vous en viendriez à bout. Voici votre ordre. Merci. Merci. Oui. Adieu. Alors. <rire> Pardon. Apparemment, Je pense que je devrais chercher des pistes de mon côté Cette enquête n'est pas aussi simple que Raymond le voudrait Apparemment tous les suspects ne sont pas coupables Je pense que je devrais chercher On ne peut rien faire Au travail des filles euh... ben... Alors au travail des filles euh... ben, On va aller là-bas là, là cannibale, ça c'est dans les marais enfant perdu c'est dans les marais le secret de Veringa J'ai découvert que Moëse Nouvelle a annoncé à Vésimir. On peut pas la suivre. Ça n'a non plus, mon char. Je vais me rendre dans la maison de thé, on verra après. Poker, on peut pas. Poker de dé. Je dois porter la porte, je dois trouver la porte de que, que, que cette clé déroule. On fera les égouts. Je dois parler au messager de celui qui combat la salamandre, je vais le retrouver ce soir à l'ours C'est de nuit. Je fais une enquête à Vizimura qui me, mène... qui me mènera... Alors j'ai commencé mon enquête sur le chef de la salamandre, je travaille avec un détective mon avec son aide, j'arriverai peut-être à découvrir qu'il travaille avec Azar Javed et à remonter jusqu'à lui. Je fais une enquête à Vizima qui me mènera, on ne peut pas la suivre... Hein. J'ai accepté de remettre la lettre de Yavin à Vivaldi. Son ami m'a fait confiance. Après tout, j'aurais pu parler du trafic entre Vivaldi et les écureuils aux autorités. J'ai accepté de remettre la lettre de ben, écoutez, On va faire ça là. C'est juste à côté. On reviendra s'il faut. Tu vas où, Mika là C'est dans sens. Intéressant. Alors Qu'est-ce qu'il y a Tu travailles ou tu te promènes Je me promène. Mais je suis une, une femme ouverte. A plus tard. son enfer de labyrinthe alors la map tout droit tout droit tout droit et à gauche Les terroristes. Lui Un combattant, combattant de la est Son neveu, neveu était parmi ceux que l'Ordre a capturés. Ceux-là même, même qui ont assassiné les villageois près de Vizima. Non, c'est une, une erreur. Mon neveu est jeune et un peu agité. Mais ce n'est pas un assassin. Était. Il a été pendu. Avant de mourir, il a admis nous vous avoir contacté. Heureusement, nous, nous les avons arrêtés, arrêtés avant qu'ils ne livrent leur cargaison d'armes. Arène, ce vrai patriote, est mort en les attirant dans le piège. Prenez vos affaires, Vivaldi. Vous irez pleurer au cachot. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoetel et des Avecars. Ces imbéciles mis en contraint. Craignant la vengeance de la Scoetel, Arène trahit tout le groupe. Il croyait y gagner sécurité et récompense. Corbeaux et Corneille se sont repus des jeunes non humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre, quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté, inévitablement quelqu'un exigera une légitime vengeance, et les charognards seront gras et rassasiés, corbeaux et corneilles. dehors automatiquement mais je suis pas fini là-dedans Zoltan je t'écoute que peux que tu me dire, te dire, te dire te sur mon glaive en argent moi un simple nain Chani affirme que ta connaissance, connaissance des, armes des armes est des sans égal voyons un glaive voyons, plaqué, un plaqué en argent, en argent un et une base en acier, en acier. Conçu pour être tenu à deux mains. De la belle œuvre. Mais loin d'être parfaite. Pour les ruines, c'est pas mon domaine. Merci. De rien. Tu as une minute. Qu'est-ce qui te chiffonne Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens de la vie, c'est ça Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres, ne se trouvent que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit, mais comme le demanda la jeune Chéro au roi Vridenc lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi au juste le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde n'est plus aussi clair, car la lutte entre le bien et le mal se joue sur un autre champ de bataille avec de nouvelles règles. Le mal n'est plus synonyme de chaos. Ce n'est plus un pouvoir élémentaire aveugle. Le mal obéit aux règles qui découlent des droits qui lui ont été conférés. Il respecte les traités. C'est le progrès, Gérald. On vit plus longtemps on a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs, mais faut pas s'étonner de trouver de la merde. Merde ou pas, un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois C'est la relativité de la morale qui est le plus gros paquet de merde. Elle tue plus que la peste et les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs. Partout que le troupeau de porcs nous conduise. Je ne suis pas convaincu. Je vais te dire une bonne chose, sorceleur. Une fois, j'ai mené un groupe de femmes et d'enfants à travers un pays en guerre. Ils nous ralentissaient. Il fallait les nourrir, les protéger. Et en plus, il fallait aller pisser dans les bois plutôt qu'au bord de la route. Bref. Un vrai fardeau sans la moindre gratitude, tu sais pourquoi on les a aidés Parce que c'était notre devoir. Je comprends, merci. Je t'écoute Tu as une minute Qu'est-ce qui te chiffonne En fait, rien. Je t'écoute C'est ça, les à Ah ça n'en peut pas Alors. part trompeuse on peut pas au travail d'ici on peut la suivre mais bon on a galéré la dernière fois j'ai découvert que ma mauvaise nouvelle ah non si on peut pas là non plus, mon char. La maison hantée non plus. Je vais parler au messager de celui qui combat la salamandre. Je vais le retrouver ce soir à l'ours poilu. Euh, pop, up On va suivre la quête. Sur la Vivaldi, il s'est fait embarquer, Vivaldi. Là, je peux pas prendre. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme quête hein Puisque ça, on peut pas la faire. Vivaldi s'est fait embarquer. On est dans le caca Ça n'a non plus. Je devrais peut-être élaborer un plan pour faire sortir le nain de prison. J'ai insisté à l'arrestation de Golan Vivaldi. C'est trop bête. Moi qui comptais sur son aide pour trouver un des livres de Kelstein, c'est un nain après tout. Il faudrait peut-être que je trouve un moyen de faire sortir de prison. On va aller là, on va voir si on arrive à le faire sortir de prison, c'est pas gagné. Il fait pas nuit. Restez là, ne rien faire. C'est pas du tout là qu'il faut que j'aille, mais bon. Je pense qu'on a une quête avec lui, je suis pas sûre. C'est un enfer cette ville. Ah non, il va falloir de la drogue encore à lui. Je pourrais parler, à ce Vivaldi. Aucune chance. Ceux qui sont accusés de collaboration avec la Squittelle sont des prisonniers politiques. Ce n'est qu'un vieux nain. Pourquoi est-ce que vous prenez son parti Il faut que je lui parle. Payez les 200 orins de caution et je le relâche. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voici, Voici votre argent. qui vous Auriez-vous un exemplaire des passages secrets Oui, dans ce qui reste de ma collection. Je m'en séparerai bien volontiers. Combien Vous m'avez fait sortir de prison. C'est un cadeau. J'ai un message de la part de Yevin, des Marais. Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent tous la même chose. Du pouvoir. Oh. Rudolf, un oh. cousin oh. éloigné et il oh. conduit 300 oh. boutons moutons d'un endroit à un autre. C'est le maître de leur vie et de leur mort. Je ne l'envie pas. Brillante réponse. Revenez plus tard quand oh. j'aurai préparé oh. ma réponse à Yevé. Alors je dois lire les passages ah, secrets. Les anciens racontent qu'autrefois un mage vivait dans les marais. Il restait penché jour et nuit sur ses grimoires et ses fioles. On dit qu'il cherchait la pierre et qu'il pouvait changer le plomb en or et l'eau de source en alcool. En d'autres termes, une pierre qui sublimerait toutes les matières. Les dieux en prirent ombrage, car dans sa fierté, il voulait acquérir un pouvoir interdit aux mortels. Et ainsi, une nuit, une terrible tempête pubérisa la tour du mage. Il en rebâtit néanmoins une autre et lança des sorts pour maîtriser les tempêtes. Cette tour demeura jusqu'à ce qu'une autre nuit, la terre se soulève et renversa la tour. Ne se laissant pas désarmer, le mage rebâtit une nouvelle tour et lança des sorts pour maîtriser la terre. Le mage se protégea ainsi de la fureur des cieux et de la terre jusqu'au tour où il disparut. Certains disent qu'ils auraient engagé un apprenti avant de connaître un sort funeste. D'autres que c'est une femme qui provoqua sa perte. Une rumeur prétend même que ses propres créations magiques se seraient retournées contre lui. Quoi qu'il en soit, la tour est bien fermée et garde ses secrets. Nul ne sait ce qui attend ses visiteurs à l'intérieur. Ce livre ajoute un lieu dans votre journal. Nouvelle entrée, tour d'un... J'ai réuni des nouvelles pour Kalstein. Ok. Alors... Non, recherchez-vous par le messager qui combat le... peut-être celle-là. Je pense pas que ce soit là-dedans. Hein. Je ressorte. Je pense que c'est la nuit, on va pouvoir aller à la. Ouais. Euh, non, c'est le jour. Évidemment. Hein. Y a-t-il? Vous chargez aussi des monstres Je n'aime pas y risquer mes hommes. Je récompense ceux qui en tuent. Il suffit de m'apporter une preuve. Quel monstre rapporte le plus Pour l'instant, ouais. j'ai reçu des fonds pour le Cocatrix dans les égouts, et une espèce de plante sanguinaire qui a tué des gens dans les marais. S'il y a la statue euh, dans l'hôpital, il n'y a pas quelque chose. Puis on parlait de déesse, il y a la statue au fin fond de l'hôpital là-bas. On va tous mourir. Vous... Êtes-vous venu prier la grande militaire Je ne suis pas très religieux. Mélitel aime ceux qui se sont égarés. Ça, c'est tout elle. Que puis-je pour vous Dites-moi plus sur votre déesse. Mélitel est la grande matrice, la déesse de l'amour, de la fécondité et de la guérison. Pourquoi la statue représente-t-elle trois personnes La déesse a trois visages, symbolisant ses différentes formes. Quelles sont-elles Une jeune fille insouciante, une femme enceinte et une vieille femme courbée à l'hiver de sa vie. Hum, je vois. Que puis-je pour vous Adieu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui donner euh, Une fraise Notre hein mère qui ouvre aux cieux, J'ai une Poupée en sucre. Que... Ah Steak, oui Rayon de miel ah oh. je vais vider tout inventaire comme ça hein friandise oui sortie de poulet Pain. Euh... Je, du des... je vais tout, je vais tout perdre. Euh... Peut-être un cadeau en achetant un cadeau de femme avec le poup du pain. Du Guy. Cadeau pour une femme. Là j'ai tout donné, ce que j'avais, qu'on pouvait lui donner. Ok. Choses se sont calmées. Pas encore. Persévérez. D'accord. Ravi de vous voir. À bientôt. Ah Une moche qui pas le soir, c'est le problème C'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, ne pariez pas sur la boxe. C'est truqué. Que voulez-vous A bientôt. Il n'y a pas moyen de faire passer le temps, je crois qu'il y a un feu de camp dehors. Coleman. Tu veux acheter un truc bon, Je n'en ai pas besoin. du dehors Là, juste à côté pour pouvoir faire passer, je pense. Soir. Si je me trompe pas. Que voulez-vous Sans orin, si vous me dites qui achète des écussons de la salamandre. Laissez-moi Merde Laissez-moi Tu veux acheter un truc Je crois qu'on a raté le coche, hein. Il a plus vouloir du tout nous parler, là. Laissez-moi. Et puis c'est quoi d'abord Du vin. Du vin Ceux qui appellent ça du vin sont des criminels. Alors c'est quoi De la piste de chien. C'est pour ça que je viens jamais ici. Je croyais que c'était la seule taverne de la cité. Je vis dans le quartier des marchands. Mais là-bas, ils ont fermé toutes les tavernes. Vous voulez gagner de l'argent Vous aviez parlé d'un travail pour moi. De quoi s'agit-il Je sais où trouver de l'alcool digne de ce nom. Mais il faut un glaive pour le prendre. Il vous faut un guerrier pour boire un verre Je sais où trouver du vin de Toussaint, vieux de 100 ans. Ça a l'air trop beau. La cave à vin est dans une maison hantée par des monstres. Ça coûtera 200 or, hein. D'accord. Je reviendrai ici à minuit. Où est cette maison Prenez la porte qui va à la digue. À droite, le chemin descend vers le canal. C'est la maison sur la gauche. Oui Vous vouliez du vin, non J'attends toujours. Je savais que vous n'étiez qu'un ventard. Ne me sous-estimez pas. L'autre a plus vouloir nous parler. Je veux dormir. Je veux dormir. Oh non, je veux dormir. Il faut que je bastonne quelqu'un. J'ai dit laissez-moi. Oh. Il veut plus nous parler, alors... Okay, on va aller là-bas. Il n'y a pas d'autre là, non <rire> Voilà, Dégage Pourquoi tant d'agressivité Déguerpi tant que tu le peux encore. La dame est avec moi. Alors tu vas crever. Meurs, ça chien Visima est un labyrinthe, hein? Merci si pour votre aide. Ils nous laisseront en paix à présent. Vous êtes seul Vous êtes fou Non, des villageois veillent sur nous. Mais ils n'arrivaient pas à mater ces monstres. Je vois. Que préférez-vous J'ai 200 cents au rein, à moins que vous ne vouliez être payé autrement. Je vais prendre l'or. Comme vous voudrez. 200 cents Merci. Nous sommes reconnaissantes. Les catins ont de l'honneur, vous savez. Ça va impressionner les filles. Elles vous feront un bon prix. quête est terminée au travail les filles alors ensuite là on peut pas là on peut pas Bézémir, on peut pas Ça là non plus Mouchard je dois me rendre dans la maison hantée ça me tente pas trop à défaut je dois trouver la porte, j'ai reçu la clé de la crypte dans les égouts, je dois trouver la porte que cette clé des euh... <coughs> Entre les égouts et les trucs. Je dois parler au messager et de celui qui combat la salamandre, je dois le retrouver ce soir. Mais il ne veut pas me parler. On va y retourner, mais on est à côté, mais il ne veut pas me parler. Ah. Regardons bien la quête. Alors, ça dit quoi Il semble qu'un mystérieux homme riche offre des récompenses pour des broches de salamandre. Il ne porte clairement pas ce bain dans son cœur. Josette m'a dit que je pouvais trouver le messager de mes scènes tous les soirs à taverne. Je dois lui parler. Je dois parler au messager de celui qui combat la salamandre. Je vais le retrouver ce soir. Il faut lui vendre. Il faudrait peut-être lui vendre des trucs, mais est-ce qu'il va vouloir me parler Que voulez-vous J'ai un écusson à vendre. Dix aura pièce. Marché conclu. Que voulez-vous J'ai un écusson à vendre. Dix aura pièce. Je reviendrai. Que voulez-vous Vous prenez un verre Avec plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut lui faire boire Est-ce qu'il est bourré après euh, euh, Boisson peu alcoolisée. On est obligé beaucoup picoler parce qu'il tient pas l'alcool. Hein. Achète des écussons de la salamandre où votre mère ne vous reconnaîtra plus. Laissez-moi. Ha! Ah. Laissez-moi. On va essayer de trouver le. Le feu de camp, je crois, pour euh, des cubes. Non, non, que je fasse picoler encore? Complètement bourré. Mais non il veut plus me parler On devrait peut-être déménager Laissez-moi il veut plus Comme tout à l'heure Fait euh... tu as dû lui offrir l'argent complètement bourré hein, notre euh, Gérald on va le faire euh, au foot de camp parce que là euh, il est incapable de faire quoi que ce soit dans hein, son état ce pauvre homme hein. s'il doit se battre on est malin hein. Il n'y ah. yeah. a pas un feu de camp par là, mais il y en avait un tout à l'heure. Feu de camp. On mmh. va faire une heure. Il faut que je bastonne quelqu'un. J'ai des couilles du là. C'est bon. On va retester. Hein On va encore le mettre complètement au bureau. Euh, Il est plus là ok faudra y revenir le faire boire et lui proposer l'argent je vois que ça alors qu'est ce qu'on a d'autre comme quête puisque celle là elle est pas bonne alors apparence trompeuse non cannibale ça c'est dans les marées ça c'est dans les marées on peut pas la suivre on va passer par en bas carrément ça n'en peut pas la suivre, ça n'a non plus, un vin très rare, un vin très rare, ok, donc tout droit, à droite, à gauche, à gauche. à droite ah en dessous peut-être peut-être Oui, mais ben, c'est par là. En bas peut-être. qu'on n'oublie rien hein, parce que... Hop, hop, hop. plus en haut, j'espère. Hein. Non, non, redescend pas. La vue est un petit peu space. Est-ce qu'on revient à la taverne il pas y être hein Ça va être le lendemain de soir, on va pas être là. Malfra, malfra. Ça va être le lendemain de soir. On ne va pas voir. Je veux dormir. Il n'est pas là, ce sera le lendemain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans la soirée La soirée alors euh... je dois retourner plus tard chez Vadi pour prendre sa réponse on va aller voir là-bas alors tout droit à droite, tout droit à droite, oh là là ça se complique c'est vraiment un labyrinthe ce truc hein tourner chez Vivaldi si on trouve le chemin dans ce labyrinthe et je crains que ça soit un peu tôt pour aller voir alors, là à gauche tout droit Qu'est-ce qui vous appelle Vous, amène. Avez, vous terminé avez terminé votre réponse, réponse pour Yevin Oui. La voilà. voilà. Merci. J'espère que vous récupérerez vos biens. Cette banque a toujours été dans la famille. Et maintenant des humains sans éducation. Ah, vous appelez ça la justice. rien nous dire de plus donc au prochain épisode de ce qu'on devra faire c'est retourner à la taverne pour euh, tout simplement rendre la quête du vin ensuite ça faudrait je peux rendre une visite à Vivaldi pour au sujet du livre de Calsten. On ira voir si on. Mais Vivaldi, c'est lui, il me semble. Euh... On fera celui-là, tour mystérieuse. Vivaldi, il est dans la ville. Il serait peut-être intéressant d'avoir ce qui se... peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. Donc ça, c'est la nuit. Là, on peut rien faire. Là, non plus. Euh, dans les marées, on y retournera quand on aura fini les quêtes de Visima. celle on ne peut pas la suivre. Qui combat la salamande, là, va falloir attendre le lendemain soir aussi. Je dois trouver la porte que c'était clé des verrouilles. Ça, ça va être un petit peu au pifomètre, au je pense. Poker, poker, c'est jouer au poker. Mon char. Ça, c'est pareil, c'est pour se faire payer. Coleman. Ça n'en peut pas la suivre. Ça n'a non plus. Enfant perdu, c'est dans les marées. Cannibal c'est dans les marais. Et apparemment, on ne peut pas. Alors, on n'en aura que deux à faire. On devra faire... Euh... Retourner à la taverne. À minuit et euh, parler à Vivaldi pour l'interroger au sujet de du livre de Kate Shane voilà on a ces de là à faire on verra ce qui te débloquera dans le prochain épisode sur ce plein de bibis plein de zouzou, et puis on se retrouve très vite sur The Witcher 1 ou sur les autres let's play qu'il y a sur la chaîne donc je vous invite à vous abonner, le petit pouce en l'air, le petit pouce en bas, vous connaissez la chanson. Merci à tous de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye